Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux guidances, aux guidances pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine, donc pour la semaine du 1er au 7 mars 2021. Donc on va découvrir ensemble grâce aux cartes. Euh, qu -ce qu quel message elles ont à nous apporter euh, comment elles vont nous aider à surfer sur cette semaine avec euh, les ambiances dans les, les tendances énergétiques dans lesquelles on va être baigné, donc toujours paraissent une guidance générale, donc prenez ce qui va résonner pour vous et uniquement cela euh, l'objectif avec les cartes euh, ce n'est pas qu'elles dirigent votre avenir mais plutôt qu'elles vous aident à matérialiser et euh, eh bien cette énergie, cette spiritualité dans votre propre vie euh, pour les personnes qui me connaissent pas, je vous invite à découvrir mon profil, découvrir mes, mes autres vidéos sur la chaîne. J'aborde différentes thématiques. Euh, donc, je vous laisse regarder euh, celle qui vous intéresse le plus. Alors, euh, on va donc utiliser euh, ces jeux de cartes ici, donc deux tarots, euh, l'oracle des miroirs, euh, libération énergétique, le message de l'âme et le Dixit. On verra s'il y a un message particulier avec le Dixit. C'est pas tout le temps le cas. Alors, donc, c'est parti. Hop. Alors, si vous pouvez me jeter un message pour la semaine prochaine. le 7 mars. déjà, je sais ci qui est sortie. Donc, c'est une tendance. Et une dernière carte pour la semaine prochaine. Parce qu'il y en a qui sont retournés puis re-retournés c'est bon. Alors, du coup, on a ici un 3 de coupe, un 8 de coupe, un valet d'épée et en dos de deck, j'ai le magicien. Donc mais l'arcane euh, majeur numéro 1. C'est euh, le même que le battleur dans le tarot de Marseille. Donc, le magicien, c'est effectivement être le magicien de sa vie. Ça symbolise surtout que vous avez déjà toutes les cartes en main. Alors, euh, peut-être que vous avez pas mal de compétences. Là, l'objectif, ça va être bah, de ne pas partir dans tous les sens, mais de savoir choisir avec soin euh, quels sont les, les outils dont vous avez besoin pour créer votre vie. Mais en tout cas, vous avez déjà tout en votre possession. Alors, on va venir compléter ces futures trois colonnes. Alors, sur trois de coupe. Ok Correspondance, ça fait plusieurs fois qu'elle sort, celle-ci. Euh, sur 8 de coupe. Ok. Alors, oh. sur 8 de coupe, amour et santé. Et sur valet d'épée. Oh, dis donc, décidément, on a les amour, santé, argent, naissance. Ok. Alors, est-ce qu'on les voit bien On les voit bien, Hop. Ok, et en dos de deck, on a la loi, donc une histoire aussi de rééquilibrer les choses, euh, c'est pas mal sorti hein, ces derniers temps, cette histoire de verdict, d'examen, de, euh, de loi, euh, voilà, il y a la justice divine qui peut s'en mêler, il y a des choses qui se rééquilibrent en tout cas, hein. bon, en même temps il y serait temps, alors sur 3, de toutes les 5, De coupe. Ok, c'est plutôt plutôt pas mal. Euh, sur 8 de coupe, amour et santé. Alors, la force. Sur les d'épée, argent et essence On a le euh, 4 d'épée. Ok, et en dos de deck, on a le 5 bâtons. On verra tout à l'heure euh, qu'est-ce que ça. A euh, qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme carte Celle-ci. Alors, au niveau qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine La semaine du premier au 7 mars. Qu'est-ce qu qu oh, euh, qui est libéré Qu'est-ce qui est inventé Alors, va Alors, c'est celle-ci qui est sautée en premier. Euh, encore une fois, ce n'est pas la première semaine qu'elle sort, blocage karmique. On est toujours dans cet environnement où effectivement le karma euh, est, euh, est nettoyé, épuré. J'ai ces deux autres cartes-là aussi qui sont sorties, Environnement externe aussi Rejet. Elles sont déjà sorties, je crois, la semaine dernière. Euh, elles sont sorties toutes les deux en même temps. Euh, donc euh, voilà, toujours cette histoire de, bah, de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui est toxique, tout ce qui est euh, bloqué, qui va générer des blocages euh, et en train de se réguler. Il y a cette histoire donc, de loi, de justice divine. Il y a des choses qui vont se qui sont en train de se, de se libérer et en deux de deck on a la carte de l'équilibre. Donc justement pour retrouver cet équilibre, cette histoire aussi de, de balance hein, qu'on va retrouver sur la carte de la loi. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses qui se passent en tout cas, euh, qui se cachent, qui se passent, pardon, j'ai arrivé, euh, pour réguler tout ça. Euh, alors, est-ce que le Dixit a quelque chose à dire pour la semaine prochaine j'ai deux cartes qui sont sorties alors en dos de deck j'ai euh, ces fameux masques alors pour moi il y a deux choses c'est soit effectivement on retire ces masques donc peut-être en lien avec cette blessure de rejet on retire aussi les masques euh, qui euh, empêchent de voir notre intériorité. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à porter des masques pour nous protéger, mais ça cache finalement euh, ce côté euh, mystérieux en nous. Ces étoiles, ça cache vraiment euh, notre spiritualité, ça cache qui on est au fond de nous. Euh, ça peut aussi vouloir euh, dire qu'il euh, y aura pas mal euh, d'émotions, qu'on va peut-être devoir jongler entre différentes émotions. Ça peut être un peu déstabilisant, mais en tout cas, ça va être pour quelque chose de positif, vu les cartes qu'il y a dans le reste du jeu. Donc, on, on va décrypter tout ça ensuite. Et euh, du coup, les deux cartes qui sont sorties, euh, voilà, bon, après la pluie et le beau temps, hein, c'est-à-dire que même si euh, nous, sur notre plan terrestre, on a l'impression qu'il euh, pleut, il fait moche, que c'est horrible, qu'on est en train de travailler, etc., bah, au-dessus, il y a quand même de belles choses qui se passent, il y a quand même ce monde merveilleux. Alors, c'est rigolo parce que Château, hier, j'ai fait une séance d'hypnose... Euh, avec mon amie Caroline, vous en entendrez d'ailleurs rapi assez rapidement parler, euh, puisqu'il y a des canalisations, il y a des choses qui sont passées, et euh, ce que j'ai visualisé, c'était pas exactement ce château-là, mais c'était dans cet esprit-là. Donc pour moi, là, ça veut dire qu'effectivement, on, on est en train de nous aider hein, pour nous envoyer des choses, même si nous, ici, de notre point de vue tout en bas, on a l'impression que c'est horrible, qu'il fait moche... Euh, il y a quand même quelque chose au niveau euh, spirituel, il y a quand même de belles choses qui se passent, et aussi cette notion de derrière la pluie, euh, le beau temps. Et euh, on a aussi cette histoire ici, alors les, avec les papillons de la métamorphose, il y a peut-être des gens qui sont encore dans leur cocon, mais qui vont bientôt éclore, et avec cette histoire de d'évolution et de métamorphose et on nous dit ici aussi que la clé elle se trouve bien au cœur de tout ça, elle se trouve à l'intérieur de nous et on a les clés pour pour moi ça fait sens avec la carte du magicien aussi, on a déjà tout pour avancer mais il faut peut-être qu'on puisse en rendre compte mais en tout cas on a déjà tout pour. Alors je l'ai mis ici celle-ci et quel est le message Ok ok ok alors, euh, harmoniser son intérieur, hein. je vous la lirai tout à l'heure, et en dos de deck, on a se reconnecter à la nature, alors je rigole parce que c'est ce qui est ressorti dans les l'hypnose aussi hier, euh, bon je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, du coup, euh, notre petit tirage, donc en trois colonnes. Alors, sur la colonne du 3 de coupe. le 3 de coupe, c'est justement gérer ses émotions. C'est ce qu'on a vu aussi avec la carte du Dixit là-haut. Euh, donc, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses sentiments. Ça parle aussi de célébration, euh, d'intensité, d'amis qui aident. On est dans une collaboration, on est entouré et, euh, et on arrive à gérer ses émotions. En tout cas, on nous dit que même si on n'y arrivait pas, on est en train justement de retrouver cet équilibre, peut-être de laisser de côté... Justement, justement, les masques qui ne nous conviennent plus et de savoir mieux gérer ses émotions et ses sentiments. Ça passe peut-être justement par de la correspondance. Peut-être que Justement, au niveau de nos émotions, des, des sentiments, ça va passer par passer un coup de fil à un ami pour pouvoir l'aider, euh, ou euh, écrire un mail, ou envoyer un message pour euh, déclarer sa flamme. Mais on est en train d'apprendre à, à, à gérer les choses. Ça va passer par les moyens de communication. Les réseaux sociaux aussi sont très présents. Euh, donc, il faut s'en servir à bon escient, euh, dans de belles intentions. Et là, on est vraiment au cœur de, de, de l'émotionnel. Hein. Il, euh, il y a quand même trois cartes de coupe. Donc, euh, on est sur un plan assez émotionnel. Et puis, du coup, ici, on a l'amour. Bon... Bon. Alors le 10 de coupe, c'est une super belle carte puisque ça symbolise la famille, l'épanouissement personnel, la sérénité, le grand amour. C'est vraiment une carte hyper positive. Donc on nous dit aussi ici que si on ose communiquer, si on ose euh, écrire, euh, en parler, si on ose montrer ses, ses sentiments, ses émotions, si on apprend aussi à gérer ses émotions par l'expression, hein, la communication, si on ose euh, dire quand on est content, si on ose aussi célébrer les choses, on a besoin de ritualiser, de célébrer les choses, si on ose vivre les vies. Vivre les choses avec intensité, je vais y arriver. Euh, ça va nous apporter de l'épanouissement personnel. En tout cas, c'est ce vers quoi on est amené la semaine prochaine. Donc, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, on est sur cette, euh, cette colonne ici de 8 de coupe. par 8 de coupe, c'est euh, la distance, parfois même la distance géographique. Le manque, le recul à prendre. Alors peut-être qu'en lien justement avec ce côté célébration, famille, etc., peut-être qu'il y en a qui sont, euh, qui sont euh, éloignés géographiquement. Peut-être qu'il y a un manque euh, de certaines personnes, euh, qu'on voilà, qu éprouve beaucoup d'amour pour elles et pourtant voilà, on, on, on a de la distance. Alors on nous dit bien qu'il y a de la force, c'est un arcane majeur donc euh, ça va être important. On nous dit qu'on a la force quand même pour moi de, euh, entre guillemets, supporter cette distance. On a la force euh, d'être plutôt dans cette gestion émotionnelle et dans l'épanouissement. On nous en parle encore une fois ici d'amour, de santé. Euh, donc, même s'il y a de la distance géographique, même s'il y a du manque, euh, on nous dit qu'on a la force et que euh, ça va nous amener dans tous les cas. Pour moi, c'est qu'un passage. là. Ça montre vraiment qu'un seul passage. On nous dit vraiment qu'il y a la force et -ce que c'est ce qui va... Nous apporter de l'amour et de la santé. Pour moi là, tout ça, la force sur l'amour et la santé, c'est très très positif. C'est comme si on retrouvait finalement des choses... Euh, qu'on retrouvait un peu espoir dans, euh, peut-être aussi qu'on va prendre un peu de recul sur toutes ces histoires de santé alors j'aime pas trop parler d'actualité parce que chacun a son propre avis et je suis pas là pour faire de la politique, j'ai horreur de ça euh, mais peut-être qu'on va prendre peut-être un peu plus de recul sur cette histoire de santé euh, de se dire aussi que l'amour que euh, l'amour, que euh, nos amis que célébrer les choses c'est aussi ce qui nous permet d'être en santé je sais pas si vous voyez ce que je veux dire depuis hier du coup depuis les j'ai du mal à parler. Euh, voilà, c'est ce qui me vient là comme ça, au-delà de la description pure des cartes, c'est vraiment ce qui me vient, c'est euh, peut-être qu'on va se rendre compte que euh, l'amour et la santé sont indissociables. Pour être en santé, il faut de l'amour. Et pour être, vivre pleinement son amour, il faut aussi être en bonne santé. Et il y a cette histoire de force ici. Pour moi, c'est comme si les deux, il euh, y avait ce côté exponentiel, Elle donnait de la force à l'un et à l'autre. C'est comme ça que je le vois. Bon. Euh, et que peut-être justement, on en manque trop. On manque soit de santé, soit d'amour, alors que les deux nous vont générer de la force. Donc peut-être qu'on nous dit qu'on euh, on manque encore un peu de ça. Et pourtant, vu les cartes autour, euh, si on en manquait, à mon avis, d'ici la semaine prochaine, ça va revenir. Voilà. Euh, fini, su, on finit sur le, la colonne du valet d'épée, euh, alors le valet d'épée lui ça va être le lâcher prise, faire confiance à ses nos anges, à son intuition pour aller de l'avancer, avoir la foi. Donc là on nous dit vraiment d'avoir la foi, euh, c'est pas toujours évident mais euh, on nous dit vraiment de lâcher prise, euh, de prendre justement du recul peut-être aussi par rapport à tout ça on nous dit d'avoir la foi, de continuer, on va vers l'argent, c'est quand, quand même des cartes assez belles quoi euh, il y a l'argent donc le retour de l'argent, on a la carte de la naissance, alors ça, soit c'est la naissance d'enfants euh, qui vont nous amener vers de, de nouvelles choses, c'est un autre sujet, soit c'est tout simplement la naissance de soi-même, la naissance de son propre enfant intérieur, c'est euh, la naissance euh, de nouveaux projets euh, qui vont peut-être apporter une abondance financière, euh, mais toutes ces cartes elles sont liées aussi, donc c'est pas que la finance financière, c'est la santé, c'est l'amour. Enfin, on a quand même trois thématiques qui sont assez fortes dans nos vies. L'amour, la santé, l'argent. Euh, et on est sur la naissance. Donc pour moi, là, il y a... Euh il ah, ah ben y a encore des choses à nettoyer mais avec tout ce qui a été nettoyé là, depuis le début de l'année, la, de, de euh, toutes les cartes qui sont sorties, c'était vraiment pas cool. Là j'ai enfin la sensation, c'est mes tirages avec mes guides à moi, hein, mais qu'on nous dit vraiment que euh, ça y est là il euh, y a enfin de nouvelles belles choses qui arrivent. On a un peu libéré et épuré un, un, un cycle assez, euh, assez important et là ça y est on redémarre quelque chose de nouveau, on est sur une nouvelle naissance. Euh, alors du coup notre 4DP il nous dit quand même de prendre soin de nous, euh, d'être euh, dans la guérison aussi, de faire des pauses, de réfléchir, donc on n'est pas encore pile poil dedans, on est sur euh, voilà avoir foi parce qu'il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose, on prend encore du temps de repos, on prend encore le temps de guérir pour moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors, toutes les autres cartes, on en a parlé. Alors, le message de l'âme, le conseil qu'on va vous donner, du coup, pour la semaine prochaine, ça va être d'harmoniser votre intérieur. Si vous voulez rayonner à l'extérieur, vous avez besoin de rayonner, de vibrer, de pulser à l'intérieur. Les deux sont liés. Il y a forcément des échanges entre votre monde extérieur et votre monde intérieur, mais votre monde extérieur, elle est pff, décidément, elle est le reflet de votre monde intérieur. Donc, si vous voyez qu'à l'extérieur, ça ne va pas, vous avez besoin d'harmoniser int votre intérieur. Peu importe les événements à l'extérieur, ce ne sont que des événements que parfois, vous ne pouvez pas contrôler. Par contre, vous pouvez... Euh, con maîtriser, gérer la façon de voir ces de voir événements extérieurs, la façon de surfer dessus. C'est aussi pour ça que je fais tous ces guidances, c'est pour vous aider à surfer dessus. Euh, parce qu'il que y a des, les vagues, elles sont toujours là. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est pas de râler parce qu'il y a des, ra des vagues, c'est euh, de vous mettre au surf. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, votre propre naissance ici, d'harmoniser votre intériorité, de, de faire de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations, de vous libérer pour retrouver une une harmonie. Et euh, donc comme je vous disais en dos de deck, on vous invite aussi à vous reconnecter à la nature, que pour vous aider justement à harmoniser votre intérieur, une des façons ça va être de vous reconnecter à la nature. Euh, on vous dit d'aller marcher au champ des oiseaux. Hein, le printemps a commencé, euh, on rentre tout doucement dans le printemps, Vous voyez que les bourgeons, ça commence à sortir, que les oiseaux sont revenus, euh, les oiseaux dès le matin ils chantent. Euh, donc laissez-vous bercer par, euh, par le bruit des oiseaux, par le bruit des arbres. Par la magie de la nature et c'est le message que j'ai eu aussi hier en hypnose euh, où encore une fois on nous redit qu'il y a des choses qui passent par la nature. Si vous voulez changer, juste de vous connecter à la nature, de toucher les arbres... Euh il y a des choses qui se passent, il y a des connexions qui se font, il y a des, des mutations qui se font. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous inviterai tout simplement à écouter l'hypnose. Mais euh, voilà, pour vous aider à harmoniser justement votre intérieur, euh, moi, mon conseil, là, si j'avais qu'un seul conseil à vous dire pour la semaine prochaine, encore plus que d'habitude, d'aller vous reconnecter à la nature, elle va vraiment vous aider à harmoniser tout ça. Euh, voilà, et eh bien alors si j'avais pas regardé le 5 de bâton le 5 de bâton on est sur euh, euh, parce qu'il y avait le, quand même le dos de deck du, du tarot de Marseille ici le 5 de bâton, le 5 de bâton on est sur l'idée qu'il peut y avoir des conflits mais malgré tout ça on reste calme euh, on est dans une position où euh, on doit réfléchir à la question on est un peu aussi ici hein, dans le prendre soin de soi euh, la, la guérison peut-être que c'est ça aussi hein, ce, ce, cette prise de recul euh, voilà, il peut y avoir encore des, des choses qui remontent à la surface, c'est normal, hein, parce qu'il y a encore des blocages karmiques et encore des environnements extérieurs qui sont nocifs pour vous, qui sont toujours là. Euh, même si c'est en train, on vous dit bien que c'est en train de, de partir et on vous invite à vous connecter à l'amour, à vos sentiments à la famille, aux amis, on vous invite pour moi là, à vous connecter à vos, à vos amis aussi. Hein. Euh, donc euh, voilà, il peut y avoir encore certains conflits, mais malgré tout, vous restez sage, vous restez calme, euh, vous êtes dans une profonde réflexion des choses. Donc euh, voilà, ça ne va pas être une semaine, je pense, trop, euh, trop marquée, trop difficile. On est sur quelque chose de plutôt positif, un peu comme un message d'espoir, donc ça fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter ici. Euh, si vous avez des questions, besoin de me partager en commentaire, à me dire si ça résonne pour vous, c'est tout aussi important pour moi de savoir que ce que je peux vous apporter, vous aide dans votre quotidien. Merci d'avance pour vos likes, vos partages. Si vous pensez que ça peut euh, eh bien, plaire à, à d'autres personnes de votre entourage, vous pouvez bien sûr partager la vidéo, ça m'aidera moi aussi à me rendre plus visible sur YouTube. Merci d'avance et à la semaine prochaine